Bonjour à tous, du coup euh, il est 11 heures, euh, donc euh, pour ceux qui connaissent, je propose qu'on commence bien à l'heure, c'est la règle, on n'a qu'une heure euh, tous ensemble, donc euh, qu'on qu soit efficace. Euh, alors les petites règles du jeu avant de commencer, est-ce que vous pouvez bien penser à couper vos micros euh, pour que ça ne fasse pas d'écho avec les présentations Si euh, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous renommer avec vos prénoms et noms pour que ce soit plus simple pour nous d'émarger. Euh, voilà, même s'il y a des textes que je connais, je ne connais pas tout le monde et, et Souyenne non plus, donc ce sera plus simple pour nous. Euh, donc ce rendez-vous, c'est le vôtre. Euh, on, on met, euh, en fait, on met au programme les sujets que vous nous suggérez donc, euh, au travers de la parenthèse. Pour ceux qui le connaissent, c'est notre petit dispositif euh, qui permet de recueillir... Euh, toutes vos idées donc je le place dans la discussion si vous avez des sujets que vous avez envie de voir aborder on vous invite à le, à le soumettre et à pas hésiter à renchérir sur les sujets de, que vos collègues ont déposé parce que ça nous permet de prioriser en fait les sujets à traiter euh, tous les numéros du 11 12 sont enregistrés et disponibles ensuite sur notre playlist sur la chaîne youtube de l'agence auvergne ronald libre et lecture donc je vous mets le lien dans la discussion aussi. Et euh, plus récemment, on a décidé de faire paraître une publication numérique qui reprend euh, les grands temps forts, les grandes idées euh, des 11-12. Euh, donc, c'est euh, trois extraits vidéo et, euh, et trois idées fortes avec une petite webographie, bibliographie euh, pour aller plus loin. Euh, donc ça, c'est sur euh, le compte Issue de l'agence. Euh, et donc, il y a un petit article qui présente euh, le numéro 1 et le numéro 2 qui paraîtra. Euh, quand, quand on aura eu le temps de le finaliser. Euh, voilà, euh, je me rends compte que je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Emmanuel Royan, je suis chargée de mission patrimoine à l'agence Auvergne-Ronald, livrée-lecture. Euh, et donc, je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, la question des réseaux sociaux et des collections patrimoniales. Euh, donc, aujourd'hui, on va avoir euh, trois collègues pour euh, deux interventions. Euh, donc, euh, la Première intervention, on va partir à Lyon, à la Bibliothèque Municipale de Lyon, avec Virginie Demarco, qui est responsable de la médiation numérique pour Numélio, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Puis ensuite, je donnerai la parole à Elodie Alliot et Marilyn Pichot, qui sont toutes deux chargées de la diffusion numérique des collections à la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ouvert-Métropole. Pour la web série qu'elles ont, sur laquelle elles ont travaillé et qu'elles font paraître depuis déjà, je dirais au moins un an, c'est ça? Oui. Et, mais elles nous en diront plus tout à l'heure. Donc, il est 11h03. Je pense qu'on est relativement à l'heure et je vais laisser tout de suite la parole à Virginie qui va nous présenter. Euh, ben, euh, tous les réseaux sociaux euh, plus ou moins de, de la bibliothèque municipale de Lyon et, et leur façon de, de le gérer et, et d'alimenter ces réseaux. Merci Virginie. Merci à toi Emmanuel pour, pour l'invitation à ce, à ce 11-12 du mois de mai. Donc, Je vais commencer par partager mon écran puisque on va, je vais accompagner la parole par un petit powerpoint que euh, j'ai créé voilà on va se mettre en diapo et paramètres alors afficher voilà alors <coughs> Je vais commencer, si vous voulez bien, par une petite slide qui va représenter quelques éléments de contexte et qui va préciser certains points qui sont inhérents à l'équipe de Numelio et peut-être vous permettre de mieux appréhender après notre aventure sur les réseaux sociaux. Donc, Numéro, Numelio est la bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Lyon. Elle a été inaugurée en décembre 2012 et fêtera à la fin de l'année ses 10 ans. Elle continue, Numelio, en fait, c'est surtout un projet qui, euh, une bibliothèque qui va rassembler plusieurs projets de numérisation au moment où elle est inaugurée. C'est une bibliothèque euh, qui continue à être euh, régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, euh, alimentée par des téléchargements, Alors, images, sons, imprimés qui représente aujourd'hui environ 280 000 documents pour une surface de stockage d'environ 40-41 Teraoctets, consultable 24 heures sur 24 à partir du simple connexion Internet sans abonnement ni identifiant. Euh, donc, Vous comprendrez euh, assez bien qu'avec toute cette richesse, il est difficile de ne pas jouer le jeu de la communication sur les réseaux sociaux pour partager ses communs. Et d'autant plus quand la responsable euh, du service Numelio précédemment à Gallica euh, pose un regard euh, 2.0 sur les missions du service de Numelio avec l'ultime conviction euh, qu'il faut se trouver sur, les, sur le passage pardon, des euh, publics. Alors, c'est vrai que, à partir de là, Très rapidement, le service va ouvrir deux comptes sur deux réseaux euh, sociaux différents, mais les débuts ont un petit peu tout du tâtonnement, euh, les publications, la modération est gérée euh, par l'équipe et petit à petit, c'est une expérience qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a lieu et euh, une forme d'émulation avec euh, les communautés que l'on touche. Une fiche de poste dédiée arrivera que dans un second temps, puisque la médiation euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et, euh, et une typologie d'emploi qui n'existe pas euh, alors dans le référentiel de la BML. Euh, et ce poste va concerner en fait un médiateur en charge de la valorisation des collections au présentiel comme en distanciel sur Numelio donc ça ça marque aussi une petite spécificité du service puisque vous l'aurez compris à Numélio, la publication la modération est plutôt concentrée entre les mains d'un agent ce qui est en fait un petit peu différent en termes d'organisation par rapport à d'autres bibliothèques numériques des organisations qui peuvent être multiples et variées et qui doivent correspondre à un équilibre entre les agents de, de, de l'équipe mais vous avez différents modèles notamment qui sont présentés dans un article très intéressant qui a été publié en 2021 pour la revue balise euh, par sophie bertrand et isabelle de grange donc je vous propose euh, de rentrer euh, maintenant dans le vif du sujet et de voir en fait euh, quel compte numelio euh, euh, euh, gère euh, et à travers lesquels il s'adresse à sa communauté donc le premier compte qui a été euh, ouvert en 2015 c'est Pinterest. Donc, Pinterest, c'est vraiment euh, la découverte par l'image. C'est, selon moi, un réseau très, très intéressant, mais très visuel. On ne peut pas faire l'économie euh, du recadrage de l'image et surtout de leur description euh, afin de bien référencer par des hashtags, histoire de faire remonter aussi euh, les documents au moment euh, des requêtes des utilisateurs. Euh, c'est vrai qu'au départ, euh, Pinterest... Euh, nous avons épinglé des fois sans forcément prêter attention à la curation des, des, des contenus, des épingles qui au final n'ont pas grand intérêt de se retrouver dans un tableau s'il n'y euh, a pas ce travail en amont qui est euh, réalisé. Euh, mais euh, quand tout est euh, bien référencé, euh, on peut voir une audience qui augmente, d'ailleurs il faut dire que Pinterest est euh, le premier réseau qui nous amène du trafic et des clics euh, sur notre site. Euh, Aujourd'hui, nous avons deux publications euh, par jour et nous avons aussi monté des projets en partenariat avec d'autres institutions, euh, car Pinterest a cet avantage euh, de pouvoir euh, inviter des collègues, par exemple, à euh, contribuer sur des tableaux avec nous. C'est le cas de Lyon Antique Dunum que nous avons ouvert euh, en 2019 pour fêter les 2000 ans de l'amphithéâtre des Trois-Gaules. Et c'est le tableau qui connaît le plus de partenaires à l'heure actuelle euh, sur notre compte, puisqu'il collabore l'OUGDUNUM, Musée Théâtre Antique, mais aussi euh, les archives municipales de Lyon et le service archéologique de la ville de Lyon. Euh, nous avons mené bien sûr d'autres partenariats euh, avec le CHRD, le Centre d'Histoire de la résidence et de la déportation, ou encore le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Si vous voulez, euh, c'est très intéressant puisque ça va, pour le, en tout cas pour l'usager, ça a du sens, puisque ça va abolir les frontières euh, que constituent les magasins dans lesquels nous conservons euh, nos collections et présente un, un vrai un réel avantage, une réelle plus-value. D'autant plus, plus c'est toujours enrichissant de pouvoir échanger euh, avec les usages des collègues et nous sommes toujours assez friands de ce type de partenariat. Euh, Pinterest c'est aussi un réseau très intéressant puisque les tableaux vous pouvez en inventer à l'infini sur les thématiques que vous voulez et ça nous permet vraiment de valoriser l'ensemble de nos collections, d'avoir des choses plus légères autour euh, des loisirs et des choses beaucoup plus euh, dédiées à des bibliophiles on peut dire ou à des curieux euh, comme les marques de provenance, euh, les armoiries euh, et tout ce qui tourne autour du livre euh, ancien patrimonial. Euh, je vais passer au second compte que nous avons ouvert en 2016, donc sur Twitter, qui est un outil de micro-blogging. Euh, je, je pense nous avons été plusieurs à saluer euh, lorsqu'ils ont augmenté euh, euh, les, euh, les commentaires, enfin les, euh, les, les descriptions qu'on pouvait faire à 280 caractères. Euh, Pinterest, euh, pardon, euh, Twitter est très intéressant puisque ça nous permet de créer un petit peu une émulation avec les autres bibliothèques numériques à travers des hashtags, comme par exemple les armoiries du vendredi qui ont été mis en place il y a deux ou trois ans par une collègue de, de Toulouse ou des jeudis photos, ou simplement des fois sur un hashtag plus dans l'immédiateté puisque c'est quand même le réseau de l'immédiateté, de l'actualité euh, un tweet a euh, une durée de vie de 3 heures hein, c'est euh, ce qui est dit en général et c'est ce qu'on a pu vérifier ici donc des fois simplement sur une enluminure ou sur, euh, ça nous permet aussi de développer des fils avec les autres bibliothèques numériques qui, euh, qui sont surprenants et très intéressants et affranchissent aussi un petit peu euh, les frontières euh, des bibliothèques où sont conservées euh, les collections en les mettant sur sur un même fil. Euh, ça nous permet aussi de pouvoir euh, collaborer, participer à des grands euh, événements euh, nationaux, comme par exemple Color Your Collection ou encore la Museum Week, aux côtés de grandes bibliothèques, mais aussi d'archives et de musées, et de se retrouver en fait dans cette forme aussi d'émulation qui cherche à surtout valoriser et communiquer le patrimoine auprès du plus grand nombre. Sur, sur Twitter, nous avons donc deux publications par jour. Une qui est davantage, euh, qui a un caractère plutôt généraliste, hein, qui va euh, euh, sur des armoiries ou encore euh, sur euh, du, la botanique, de l'art déco, des provinces. Et une qui est euh, vraiment axée sur euh, l'histoire locale, sur le territoire euh, Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, l'intérêt pour Lyon, qui est très présent euh, sur ce, ce, ce réseau, euh, est une des attentes de nos followers euh, qui se confirment dans le temps et qui a fait évoluer nos publications au départ d'un trafic plutôt national qui s'inversait vers un trafic de plus en plus local, euh, ce qui peut être aussi des fois assez intéressant pour défendre l'ouverture d'un compte, par exemple auprès de sa direction, puisque nous, en tout cas, l'exemple que nous avons à Numélio, c'est vraiment une communauté, un ancrage très fort de notre communauté sur le territoire, euh, ce qui permet aussi peut-être de faire des découvrir ou de donner envie euh, à certains usagers qui ne fréquenteraient pas la bibliothèque de peut-être pouvoir s'inscrire euh, à une médiation euh, patrimoniale aussi en, en, en présentiel et surtout euh, susciter euh, de, de l'échange. Oui, euh, quelque chose qui nous est arrivé récemment que je trouve très intéressant, euh, Twitter euh, interpelle aussi euh, des euh, des euh, une veille enfin des, des followers et nous avons euh, une un, un, un abonné qui va participer euh, à la à penser des questions pour le Red in Lyon, qui est en fait un jeu qui va se passer d'ici 8-10 jours et qui a un parcours à travers Lyon, une forme d'enquête, et qui nous a demandé effectivement des documents anciens à mettre en, en, en comparaison avec l'urbanisme actuel pour, pour les participants. Donc vous voyez, ça peut aussi ouvrir vraiment des partenariats, même s'ils peuvent être ponctuels, à voir si ça sera reconduit mais euh, qui euh, vise euh, ou en tout cas qui sont en fait des vrais leviers pour aussi euh, partager et euh, faire en sorte que le public se réapproprie nos collections. Euh, tac, le troisième réseau social que nous animons, c'est bien sûr une page Facebook. La page Facebook a été ouverte à l'automne 2018 et là plus que sur tous les autres réseaux sociaux, euh, la communauté euh, s'est développée autour euh, des collections lyonnaises. Euh, donc notre fil explore les spécificités euh, du patrimoine local à travers euh, les transports, euh, l'architecture. Euh, ou encore des anecdotes dont, dont les gens sont, sont assez friands mais aussi la gastronomie euh, nous avons euh, une charte éditoriale qui nous permet effectivement de faire de, de cadrer en tout cas nos publications qui sur Facebook sont quotidiennes du lundi au jeudi euh, 13h et le vendredi midi. Euh, la régularité euh, est un vrai, euh, et permet de familiariser un petit peu, de, de créer euh, l'attente euh, dans notre communauté. Et d'ailleurs, on a pu le remarquer puisque maintenant, au bout de trois ans, euh, certains euh, partages de nos publications arrivent tout de suite dans, dans, dans la première heure euh, après, euh, après sa sortie. Euh, nous faisons uniquement des publications euh, organique, donc nous n'avons rien de payant si jamais certains sont intéressés par, par, par ce billet-là pour augmenter leur audience, nous n'en avons jamais bénéficié. Et pour cela, nous avons pris le parti assez rapidement euh, de diffuser, de nous abonner à des groupes alors, euh, dont l'intérêt est patrimonial, alors bien sûr local, ce qui a sans doute contribué à renforcer cet engrage pour euh, l'intérêt de collections locales, mais aussi euh, patrimonial à l'échelle un peu plus grande comme la culture générale ou raconte-moi l'histoire. Donc, ils sont des groupes qui nous ont permis vraiment de nous faire connaître auprès des abonnés et voir aussi d'en gagner après sur, sur notre page. Facebook est aussi le réseau social où on a essayé en fait différentes expérimentations, notamment la vidéo. Donc, je vais rapidement brosser parce que nos collègues de Clermont auront un retour d'expérience à développer. Une première vidéo a été tournée dans un cycle qu'on pensait appeler la minute culturelle. En 2019 et euh, là on était plutôt assez euh, contente de nous bien que ça soit assez chronophage euh, sans avoir forcément de compétences particulières dans le montage de l'image euh, on était assez content du résultat par contre la vidéo euh, a vraiment euh, euh, interpeller la COM, le service COM de la bibliothèque, qui euh, nous a euh, demandé, euh, si on devait renouveler l'expérience, de travailler de manière plus professionnelle avec le service des animations, caméra en main, pour une vidéo euh, chartée et avec euh, un générique. Euh, si euh, ce format est assez chronophage à préparer, euh, travailler avec d'autres services, ce qu'on adore faire, <rire> soit dit en passant, euh, n'a pas été était possible pour l'agencement et trouver des moments communs dans nos agendas et générer en fait ce cycle que l'on voulait quand même régulier. Nous avons ensuite fait un second essai, beaucoup moins audacieux on va dire, au premier trimestre 2021 où on s'est dit qu'on essayait d'ouvrir la valorisation au-delà du simple ancrage local à travers des stories alors là c'est pareil notre communauté n'a pas vraiment réagi et nous avons arrêté stoppé l'expérience au bout de trois mois après avoir fait un bilan par rapport aux bénéfices temps euh, audience et enfin nous avons pu expérimenter un Facebook Live euh, en période de confinement puisque l'annulation des médiations en présentiel nous ont mené à transposer euh, une présentation du livre Les Roses de Pierre-Joseph Redouté sur le Facebook Live. Euh, une une expérience très riche qui a demandé un petit peu de temps que nous aurions aimé reconduire et qui malheureusement, suite à des problèmes de personnel, parce que nous l'avons monté cette animation avec, euh, en partenariat avec le service COM de la Bibliothèque municipale de Lyon. Euh, donc, ces mouvements de personnel ont fait que nous n'avons pas pu euh, renouveler l'expérience, mais euh, nous ne perdons pas espoir. Voilà un petit peu pour, pour Facebook. Et je vais euh, terminer, donc euh, enfin, presque, c'est l'avant-dernière slide. Donc, vous avez vu que chaque... Euh, chaque réseau a ses faiblesses et ses forces. Euh, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne s'adresse pas euh, de la même manière à sa communauté sur euh, les différents réseaux. À force de vouloir s'adresser à tout le monde, il s'avère qu'on ne s'adresse à personne. Euh, il faut vraiment trouver un équilibre et ça, c'est peut-être euh, la rédaction d'une charte éditoriale qui peut peut-être vous aider euh, à, à réaliser, à trouver ce, ce point d'équilibre ou en tout cas. Euh, ça ne pourra jamais être néfaste et ça pourra même parfois peut-être vous permettre de défendre votre ligne éditoriale, surtout pour les petites communes, les petites institutions culturelles, bibliothèques, dans des communes pas très grandes où parfois même les élus voudraient faire passer un message sur le compte. Alors qu'en fin de compte, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est avant tout la régularité et surtout la cohérence du fil bien connaître sa communauté c'est aussi veiller aux commentaires lui répondre et ne pas faire la politique de l'autruche c'est comme quand vous avez au final tiens tiens en salle si la question vous déconcerte un peu ou si la personne ne s'adresse pas très poliment à vous c'est pas pour autant que vous tournez le dos donc cette présence sur les réseaux sociaux elle est nécessaire le temps est nécessaire de, de, de, de le prendre il est nécessaire de prendre ce temps là et tout tout ça relève aussi un petit peu de l'identité numérique que vous allez défendre par la suite euh, enfin euh, on pourrait peut-être se poser la question du temps que l'on passe à rédiger des contenus à les publier sur les réseaux sociaux pour au final être sur des plateformes qui sont assez volatiles au niveau de l'information et dont on maîtrise ni les algorithmes ni les sauvegardes. Euh, Là-dessus, j'ai envie de dire que ce, cette, ce regard appartient à chacun, mais... Euh... En ce qui concerne notre expérience, j'ai pu remarquer que ces plateformes avaient des moteurs de recherche qui fonctionnaient plutôt pas mal, notamment sur Facebook, et qui nous permet de retrouver à partir du moment où les publications, les contenus sont assez développés, avec deux, trois mots-clés en hashtag à la fin, de pouvoir faire remonter les réponses avec le moteur de recherche qui se trouve sur votre page, de pouvoir retrouver des publications qui peuvent vous servir soit à formuler une réponse à un usager, parce que vous savez vous avez traité le sujet, mais simplement vous n'avez plus tout en tête si cela s'est passé il y a deux ans, soit ça peut servir aussi de réservoir de contenu pour d'autres projets. Personnellement, j'utilise certaines publications de Facebook pour les retranscrire sur Pinterest ou encore ça nous sert aussi pour des projets en partenariat. Je pense par exemple à, au système de gestion de scolarité du ministère de l'Éducation, de euh, Pronote, avec lequel nous avons eu un partenariat en 2020. 1 2022 qui sera reconduit en 2022-2023, ce qui est aussi euh, des fois ça nous sert à euh, alimenter euh, des ateliers euh, Wikipédia, puisque euh, on se fait un poids d'honneur et c'est notre charte éditoriale. Euh, que chacun des contenus publiés renvoie sur notre page bien un bit.ly, sur le document que nous valorisons pour que chaque euh, internaute puisse avoir les informations. Euh, enfin, si nous sommes proches de notre communauté, euh, si on est loin euh, de, de la grosse machine Gallica et euh, nous n'avons pas une communauté euh, d'internautes qui... Euh, qui veut, qui, qui s'approprient ou qui commentent euh, ou qui créent des contenus à partir de nos collections euh, pour le compte de Numelio. Il euh, ne faut pas confondre, on n'a pas une communauté de gallicanote, Quand on nous appelle les Numéliotes, c'est plus en interne, si vous voulez, au service, euh, en interne à la bibliothèque, pour nous définir plutôt que le nom que l'on pourrait attribuer à une communauté euh, d'usagers du, du, qui nous suit euh, en ligne. Euh, et voilà. Oui, si je peux être juste terminer par Faites attention à vos référencements. Il euh, y a un article qui parlait de cela en 2021 aussi euh, dans, au sujet des bibliothèques puisque nous avons des contenus euh, richissimes, nous avons euh, les compétences euh, de, les, euh, de les mettre en forme. Malheureusement, sur la toile, euh, ce n'est pas forcément euh, toujours, euh, toujours une réussite quand on fait des requêtes. On a plus souvent euh, des plateformes privées qui remontent euh, bien avant nous. Euh, et voici, je vais laisser la parole à mes collègues. Sur cette dernière slide, vous avez euh, l'adresse euh, euh, pour nous envoyer un courriel. Si une question euh, vous vient plus tard, après ce 11-12, ou si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans le partage d'échanges, ou si vous avez des idées euh, euh, voilà, de partenariat, puisqu'avant nous, c'est ça aussi les réseaux sociaux, c'est favoriser euh, la rencontre, euh, les usages et les pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Virginie, pour cette intervention euh, très, très transversale. On a vu quand même beaucoup de réseaux sociaux. Euh, alors, j'ai oublié de le dire au début, on n'est pas très nombreux. Aujourd'hui, on est 17. Donc, si vous avez envie de prendre la parole à l'oral, on vous la cédera. Donc, n'hésitez pas, il y a un petit icône en bas pour lever la main. Si vous avez envie de poser des questions à l'oral et puis sinon, bien sûr, sur le chat. Euh, moi, j'avais une question pour lancer un peu ce petit moment d'échange. Euh, du coup, tu as parlé à un moment donné des, de, du service communication qui vous avait dit de vous rapprocher d'eux pour les vidéos. Justement, euh, comment s'articule euh, en fait, euh, le travail entre le service communication de la Bibliothèque municipale de Lyon et, euh, et disons, le, voilà, le travail que, que tu peux faire sur les réseaux sociaux Justement, Comment vous, vous définissez cette, cette ligne éditoriale Je suppose que c'est une concertation quand même, Donc, euh, voilà, si tu peux nous en dire oui. deux mots. Alors, il faut juste que euh, je précise peut-être que la charte éditoriale qui a été rédigée euh, est, euh, est intrinsèque au service euh, Numélio. Euh, D'ailleurs, nous ne l'avons validée qu'en équipe. Nous ne l'avons pas fait valider euh, à l'échelle de l'établissement. Euh, passer ce petit point de précision… Euh, les réseaux sociaux, les comptes sur les réseaux sociaux qui ont été ouverts euh, ont nécessité la validation euh, du service comme de la bibliothèque, mais après on a la chance vraiment d'être complètement libre et autonome sur les sujets et la euh, publication euh, des contenus, qu'ils soient historiques, anecdotiques ou même sur les visuels. Euh, on travaille avec effectivement le service communication sur les lignes éditoriales, mais au final on est à Assez, euh, assez éloigné puisqu'ils ont vraiment une com sur les activités euh, de médiation ou d'information liées euh, à la Bibliothèque Municipale de Lyon. Et euh, Nous, on est plutôt vraiment sur, sur une ligne patrimoniale qui est la valorisation de nos collections. Il euh, y a peut-être juste l'instant Numelio qui est relayé sur les comptes, euh, notamment Facebook, de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Euh, qui nous fait un petit appel euh, chaque week-end avec une publication sur, euh, donc sur le compte de, de la BML et non pas sur celui de, de Numelio qu'ils ont appelé l'instant Numelio qu'on avait au début sorti en 2016 sur Twitter et qui en fin de compte pour euh, renouveler un petit peu nos hashtags ou, euh, ou essayer de pas trop euh, plomber d'ennui notre, notre communauté, on essaye de se renouveler et en fait ça a été un très bon créneau aussi pour que la com puisse s'en emparer et qu'on essaye de de, de, faire des, oui, de, de travailler en, en, bonne, en bonne intelligence tout en se faisant des petits, des petits appels. Euh, J'en profite pour l'instant. Ah, s'il y a une main levée, j'ai l'impression, et je ne le vois pas. Si quelqu'un veut... Moi, Elodie, un... Aliot. Ah, pardon. Oui, <rire> Une question par rapport aux formations. Est-ce que certains collègues de, du service avaient suivi des formations pour euh, participer à ces... À cette présence sur les réseaux sociaux en plus du poste dédié à la médiation, du coup, alors avant, avant 2018, alors avant mon arrivée en 2018, je ne pourrais pas vous répondre au sujet des formations qu'ont suivi les collègues ou pas. Euh, je n'ai pas la réponse à cette question, mais si ça vous intéresse, je pourrais me renseigner et vous renvoyer un mail à ce sujet là. Moi, quand j'ai pris le poste, effectivement, j'ai suivi des formations, j'en okay. ai suivi deux. Okay. Voilà, une via le CNFPT et une autre euh, qui étude un organisme privé, mais aussi une journée d'études à, à mais là libre, c'est plus des généralités. Après, c'est toujours intéressant, je pense, de toute façon, pour répondre qu'on ne peut pas prendre ce type de poste, postuler sur ce type de poste décemment, sans avoir déjà une, une petite affinité. Si les réseaux sociaux vous font peur, si vous avez... Euh, un petit peu d'anxiété à l'idée de ne pas tout maîtriser, que ce soit en termes d'algorithme, en termes de réaction ou même des fois où on a des publications qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de concentration pour pour tourner, pour avoir l'angle le, le bon angle où on pense que ça va accrocher le public et, et au final, il euh, ne ben final et, ben, il se passe pas grand chose et c'est la publication parfois que vous avez fait plutôt rapidement parce que vous n'aviez pas le temps, vous étiez pris entre des réunions, euh, des médiations présentielles et qui va le mieux marcher. Donc il faut aussi je je pense euh, voilà, avoir une certaine forme euh, d'humilité, euh, accepter des fois que ça fonctionne, des fois que ça fonctionne moins bien. Euh, les gens qui nous suivent, ils sont comme nous. Hein, peut-être que l'hiver, on est plus derrière nos écrans et puis peut-être que l'été, eh ben, on est mieux euh, euh, en train de faire un pique-nique à l'ombre des arbres du parc. Euh, <rire> voilà. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je, il est 11h30, donc ce que je propose, c'est que de toute façon, Virginie, reste avec nous. Euh, donc, je, si vous avez des questions, elle pourra y répondre de toute façon un, un peu plus tard encore. Et je propose de laisser la parole donc, aux collègues de Clermont-Auvergne-Métropole pour la Bibliothèque du patrimoine, Elodie Alliot et Marine Pichot, qui sont donc, comme je le disais, chargées de la diffusion numérique des collections. Un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer également pas de soucis, avec plaisir. Je Bonjour à tous. <rire> euh, donc, euh, moi, je suis Marine Pichot et donc, je suis au pôle de diffusion numérique depuis bah, bientôt 4 ans. Et moi, Elodie Alliot, depuis un an et demi maintenant à la diffusion numérique. Voilà. Donc avant de rentrer dans le sujet de la web série, euh, on pensait que c'était intéressant de faire une petite remise en contexte. Donc le projet de numérisation à la Bibliothèque du Patrimoine Clermont-Auvergne-Métropole a débuté en 2011 et notre bibliothèque numérique Auvergne a été mise en ligne en 2013 avec pour objectif principal la conservation de nos documents, euh, offrir l'accessibilité à tous, euh, patrimoine qui appartient finalement à tout le monde et euh, permettre une meilleure visibilité de nos collections et de notre bibliothèque. Donc avant... Le, le service était exclusivement un service de numérisation et donc les collègues avaient pour mission principale donc, euh, la préparation de la numérisation et la gestion des collections numériques. Elles participaient un petit peu aux actions culturelles, mais euh, c'était sinon vraiment une mission de numérisation. Et le, le véritable tournant a eu lieu eh ben, <coughs> pardon, suite à la crise sanitaire des confinements, reconfinements, On a été obligés, un peu comme toutes les bibliothèques, de, de repenser nos, nos façons de faire et de trouver de nouveaux moyens de, de permettre de valoriser nos collections à distance. Et on a commencé à réfléchir à, à d'autres formes de valorisation. Alors, je vais partager vite fait l'écran. Voilà. Et donc pour cela, donc là on a notre page patrimoine, Donc on a, on a commencé à penser à de nouvelles choses, euh, des coloriages, des puzzles, et notamment aussi des coups de cœur. Alors les coups de cœur, euh, ils existaient avant sur le réseau, mais euh, le patrimoine n'était pas trop inclus dedans. C'était surtout des, des coups de cœur de lecture publique euh, qui étaient faits et à, suite au confinement au premier confinement, on a commencé à s'insérer là-dedans et il y a un véritable groupe qui s'est créé de valorisation de la bibliothèque en ligne et on a commencé à intégrer nos coups de cœur patrimoniaux. Et là, ça nous a permis de, de commencer à valoriser nos documents d'une autre manière. Et donc la web-série s'inscrit dans cette, dans cette optique-là. Donc, le, le service de numérisation a commencé à évoluer et on est devenu euh, un pôle de diffusion numérique. Et euh, l'idée de web-série en fait, a germé euh, vraiment dans, le, dans la tête euh, de notre responsable, la responsable du pôle de diffusion numérique, Rachel brou qui, suite à euh, bah, l'année 2020, au confinement, tout ça, a commencé à réfléchir à un nouveau format pour être présent à distance, commencer à être présent sur les réseaux, parce que nous, on n'a pas, pas de réseaux sociaux, on n'a pas, pas de page Facebook. On est, nos actions sont relayées sur la page Facebook de la métropole, mais on n'a pas de réseau à, à nous tout seul. Et donc, c'était surtout euh, l'idée de Rachel d'aller de, chercher les publics où ils étaient à ce moment-là, c'est-à-dire derrière, derrière leur écran, dans leur canapé et donc s'adapter aux nouveaux besoins, et, euh, et voilà, renouveler un petit peu notre façon de faire. Et donc, c'était d'abord un test. Alors, quand Rachel a pensé à ça, donc la première vidéo, elle l'a réalisée pour le coup toute seule, euh, sur son ordinateur portable perso. Et c'était un test en disant, on va tenter quelque chose, ça va marcher, tant mieux, et si ça ne marche pas, ben, tant pis. Elle avait l'idée de faire une web série, mais on n'avait pas programmé, on va faire tel nombre de vidéos, c'était, euh, on va voir si ça passe, une expérience un peu comme pour les réseaux. Sociaux. Voilà, et c'est passé. passé. Et euh, la première vidéo est donc sortie en mars 2021 et on a eu euh, d'assez bons retours, on y reviendra tout à l'heure. Et euh, notre dernière vidéo en date, la quatrième, a été postée en mars 2022, donc un an tout pile. Un bon petit clin d'œil. En ce qui concerne la réalisation de la web série, je passe la parole à ma collègue. Alors pour ce qui est de la réalisation, euh, donc la gestion de projet se fait vraiment à partir du pôle de diffusion numérique. Donc on, a, on a essayé de, de réfléchir à un processus de réalisation. Donc on a rassemblé les troupes, euh, rassemblé les collègues qui pouvaient être intéressés, qui avaient une affinité avec ce genre de format, qui pouvaient avoir des idées de scénarios, des idées de documents. Euh, on a commencé par chercher un sujet. Euh, on est parti donc des coups de cœur réalisés par les collègues pendant le confinement, donc pendant qu'ils étaient en télétravail en partie. Euh, chaque collègue en général a un ou plusieurs documents coups de cœur qu'il voulait mettre en valeur de manière, euh, euh, du coup, avec ce nouveau format numérique de vidéo. On a choisi également des documents assez visibles, assez insolites, pour donner envie aux gens de cliquer, parce que c'est toujours ça le la problématique, donner envie aux gens de dans cette masse de vidéos, qui parce qu'on a choisi le, la plateforme YouTube, on a quand même une masse de vidéos au quotidien à la seconde assez impressionnante, donc euh, donner envie aux gens de, de cliquer sur ce genre de vidéos. Euh, on a aussi, pour le choix des sujets ou des documents, on a l'objectif de la candidature de Clermont-2028 à la capitale européenne. Donc, on essaye de choisir des documents euh, euh, le, qui concernent le territoire, des sujets locaux, des sujets d'actualité également. Euh, on s'est constitué en petit groupe de travail, donc 4-5 personnes, pour ne pas non plus être trop, avoir trop d'émulation d'idées, de, de, de, etc. Euh, parce que sinon, on se perd vite dans, dans la rédaction du scénario ou dans les idées, ça, ça fuse beaucoup trop. Euh, on a rédigé donc un scénario autour de ce document ou de ces documents euh, et ensuite une trame qu'on va dérouler tout au long de, de ce format, euh, avec des, des visuels, des animations, le choix des sons, et euh, donc créer un montage pour créer cette, cette vidéo à la fin, euh, avec des prises de vue également, ou des, des courtes vidéos, euh, et euh, donc le montage de toutes ces, ces créations et euh, les, les sous-titres à la fin pour plus d'accessibilité pour tous les publics. Pour ce qui est de la création, justement, de ces contenus, euh, il a fallu se former. Alors, euh, euh, donc Rachel, qui a commencé le projet, était assez... Euh, euh, elle connaissait ce, ce type de, de format. Elle avait déjà eu l'occasion de créer ses, des montages pour ses projets personnels ou autres. Donc, elle... elle euh, elle, elle savait les codes, les, les outils à utiliser. Euh, pour ce qui est de. Enfin, pour, pour nous, en tout cas, on s'est auto-formé. Je me suis auto-formé déjà avec euh, les logiciels qu'on avait à notre disposition. Donc, on a GIMP pour le, le traitement de l'image, le recadrage, le colorimétrie, etc. Euh, on a un logiciel de montage. Euh, DaVinci Resolve, qui est un logiciel gratuit qu'on a réussi à faire installer par notre direction de, des usages numériques, euh, mais qui est très important, enfin, très professionnel et qui euh, peut très vite planter, faire planter l'ordinateur. Donc, on essaye de l'utiliser pour des petits, euh, petites animations, parce qu'il est très complet et très, très intéressant à, à l'utilisation, mais il faut quand même pouvoir... Euh, sans, enfin le prendre en main et essayer de s'en servir au mieux euh, j'ai essayé aussi sur mon matériel personnel de télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle ItFilm euh, qui est vraiment très bien très facile d'utilisation et mais qui est sur mon, mon matériel personnel c'était un, un petit un petit bémol euh, c'est encore en cours auprès des services euh, de numérique pour euh, qu'on puisse avoir ce logiciel dans sur nos postes euh, informatiques. Euh, et sinon, pour le montage final de la vidéo, on utilise toujours eMovie, donc sur euh, l'ordinateur personnel de Rachel Brault. Euh, C'est euh, du coup le, le, le logiciel de montage qu'elle connaît le mieux, donc euh, ça nous permet plus de rapidité d'exécution de, dans la création de la vidéo au final. Et le but étant, euh, j'ai oublié le matériel, le matériel le sonore, enfin, reprise de, de son et de de micro. On a aussi fait appel au réseau au réseau des bibliothèques de la ville de, de, de, de la métropole de Clermont, euh, puisqu'il y a un micro euh, très performant qui circule sur les réseaux pour des podcasts ou des, des vidéos. Euh, donc, on a, on a fait appel au réseau et on aura peut-être un ordinateur mis à notre disposition qui va tourner également, mais qu'on pourra utiliser dans ce but-là de création de vidéos. Euh, je, vais en tête, oui. le, donc je me suis auto-formée, mais euh, le but était aussi de former les collègues ensuite. Donc, on a essayé de faire des petites sessions de, de formation en petits groupes pour euh, débuter sur GIMP, pour euh, faire du recadrage ou faire de, de, des GIFs. Ouais, on a fait des GIFs sur GIMP, c'est parce que c'est possible. On a fait des petites animations. Donc, euh, les collègues qui étaient intéressés ou ceux qui voulaient euh, poursuivre dans la, la création de la web-série... Euh, euh, pouvait euh, se former jus justement à cette, cette occasion-là. C'est toujours en cours, puisque moi j'apprends toujours des choses tous les jours en, en allant gratter, comme on dit, puisqu'il euh, y a des tutos aussi YouTube qui nous aident bien pour, euh, pour apprendre certaines fonctionnalités de ces outils-là, qu'on appelle l'étude. Euh, en fait, c'est vraiment, oui, comme, comme pour les réseaux sociaux, c'est des, des phases de test. Euh, on a beaucoup d'idées, on teste les, les idées, on teste les animations, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on ne peut pas faire, euh, ce qui est trop ambitieux. On élimine et on essaye de repenser euh, ce qui ne marche pas pour essayer de réadapter. Euh, plus on fait d'épisodes, justement, plus on sait reconnaître nos limites matérielles, nos limites techniques. Euh, qui vont peut-être euh, évoluer au fil des, des années, puisqu'on aura peut-être d'autres euh, matériels. Et de plus en plus de, de collègues veulent participer au projet, donc on a de plus en plus d'idées, de plus en plus d'émulation autour de ces projets, puisque ça leur plaît beaucoup, donc autant, euh, autant continuer. Euh, je ne sais pas si la vidéo, on la diffuse, on la montre tout de suite ou à la fin. Je ne sais pas ce qui serait le mieux. Bah alors ça, c'est un petit peu comme... Ouais, <rire> Donc, euh, si vous avez encore des choses peut-être qui complètent, on la regarde après ou tout de suite. Ça... Oui, en fait, c'est qu'on voulait faire un point sur la, la réception qu'on avait eue. Par exemple, pour l'équipe, on a eu ben, de super retours. En fait, ça a marché dès le début. Au début, c'était surtout Rachel qui, euh, qui s'est occupée de la première vidéo et euh, petit à petit, elle nous a un peu euh, passé le relais. Et maintenant, c'est vrai que c'est plutôt toutes les deux qui, euh, qui gérons tout ça. Et euh, au début, euh, donc, elle était toute seule. La deuxième vidéo, on était trois. Il y avait juste un collègue qui était avec nous. Et maintenant, on est à ouais, 4, 5, 5, 6. Hein. On est les réfrène parce que les collègues sont de plus, plus, plus. Plus, euh, plus en plus motivés. Et euh, donc, au niveau de l'équipe, ça a été vraiment super bien accueilli. Après, au niveau du réseau, on a des bons retours lorsqu'on se rencontre dans des groupes de travail transversaux ou après des formations. Et c est, c est, on, a, on a des bons retours aussi. Par contre, au niveau du public, on a des chiffres, mais on n'a pas encore fait une, une d'études et d'analyse des statistiques. Donc, au niveau du public, on n'a pas trop de retours pour l'instant. On ne s'est pas trop consacré là-dessus, mais, euh, mais ce serait intéressant pour, euh, pour moduler au niveau du format, de la durée. Euh. Ouais. Choisir aussi peut-être les, les canaux de communication ou ouais. partager nos vidéos, euh, sur quelle plateforme. Euh, on essaye d'utiliser les, les, les listes de diffusion, bibliopathe, etc., LinkedIn, euh, la RAL. <rire> euh, mais c'est vrai que... Ça, Faire un, une étude de ces statistiques d'accueil de, de, de, de la vidéo, de nombre de, de, de clics, etc., euh, ça pourrait être intéressant. Ce qu'avait fait Rachel au début pour euh, déjà la durée du format, c'était d'aller de, de, de, chercher l'information du temps moyen de visionnage d'une vidéo. Donc elle était arrivée à une... Non, même 50 secondes c'est nous qui avons, oui. qui avons... Nous, on a, on a augmenté donc c'était 50 secondes au début une moyenne et on a choisi de faire un format d'une minute 40 pour essayer de de, de, dire, de dire des choses importantes mais condensées et de manière assez dynamique et, oui pour, pour que ça puisse être quand même une vidéo intéressante on peut peut-être remonter après la première oui, oui. Tu montrais la première idée On a quatre épisodes. On a quatre épisodes du coup pour l'instant. Et cette vidéo est la troisième. Ce nouveau dispositif révolutionnaire peut dessiner jusqu'à dix fois plus de cérumènes qu'un coton-tige traditionnel. Magnifique. Les dernières études en date que les coton tiges C'est magnifique. de tissu Montre-moi. Ah non mais ça c'est pas un simple morceau de tissu mademoiselle, c'est un mouchoir. Un mouchoir T'es sûre Mais il est trop grand pour qu'on se mouche dedans. En effet, c'est pas fait pour se moucher dedans. C'est un objet qui appartenait à ton arrière-grand-père. Je t'explique. En fait, on est après la guerre entre la France et la Prusse donc en 1871 et il a fallu recruter des soldats dans les campagnes et en fait il y en a beaucoup qui ne savaient pas bien lire ni écrire et donc l'armée a créé ces mouchoirs pour les aider par exemple à bien nettoyer leurs fusils Mais là maman je suis désolée mais il n'y a pas de fusil oui on est d'accord mais parce qu'en fait il y a d'autres mouchoirs ici c'est le numéro 8 tu vois là sur les côtés il indique comment bien ranger ses affaires dans le sac et comment bien les disposer lors du contrôle des troupes par l'instructeur par exemple, là on a la brosse pour nettoyer les chaussures, ici la patience pour faire briller le bouton de l'uniforme, et ça pouvait aussi servir d'attel ou de bondage quand ils étaient blessés. Et les images là, dans les coins, c'était pourquoi En fait, leur quotidien était très difficile sur le front à ces soldats. Et pour retrouver du courage, eh ben, ils pouvaient regarder ces illustrations de héros de guerre ou alors lire leurs histoires. Voilà, donc le troisième épisode, on a choisi, ce... on a choisi ce mouchoir qui était un coup de cœur de Marie. lélie ouais, c'est ça dans, dans l'élaboration. Euh, c'est vrai qu'on est parti, enfin, pour exemple de cette vidéo-là, ce mouchoir-là, moi je l'ai découvert lors d'un accueil de classe que j'avais fait avec Rachel. Et euh, je me suis dit, mais c'est super, il faut faire quelque chose. Et donc quand on a commencé à faire nos coups de cœur, je me suis dit, il faut que je fasse un coup de cœur. Et euh, bah, au fur et à mesure, des web-séries sont venues. Et là, j'ai dit, il faut faire quelque chose parce que c'est un, un document qui est insolite, qui est visuel, et ça fait partie des critères aussi pour la sélection des documents. On essaye de trouver quelque chose de visuel, de, de, de varier les formats, et euh, que ce soit un peu euh, captivant. Voilà. Donc en petite conclusion, euh, les web-séries, c'est une façon pour nous de de bah, montrer nos documents euh, sous une autre réalité sous un nouveau jour de, de, de dépoussiérer un petit peu l'image du patrimoine qui est un peu vieillotte, ennuyeuse tout ça de, de le rendre un peu plus fun et de, de, de mettre des paillettes dans le patrimoine et euh... <rire> euh, oui c'est de rendre vivants ces, ces documents qui pour le public euh, enfin, sont un peu dans l'ombre ils sont figés euh, dans les dans les magasins. Euh, euh, c'est aussi très valorisant pour l'équipe euh, de faire partie de ce genre de projet, de projet puisque c'est vraiment du concret, comme, comme tout ce qu'on fait au quotidien, mais euh, ça donne une autre dimension euh, au travail. Euh, c'est aussi valorisant d'avoir... Oui, de la liberté et de l'autonomie de la part de la direction, euh, on, on, la direction qui nous fait confiance sur les sujets euh, qu'on aborde, sur euh, le, le format qu'on peut utiliser. Et oui, c'est vraiment, vraiment une chance du coup. Euh, pour la, la suite des, de la web série, donc on voudrait exploiter ces statistiques, essayer de faire un, un petit bilan. Et pourquoi pas garder ces formats de vidéos, mais peut-être sous, sous une autre forme, pourquoi pas d'autres projets innovants pour ces, pour ces vidéos et partager nos collections patrimoniales. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était vraiment passionnant. Et je pense, alors j'ajoute juste une épingle à nos trois intervenantes du jour, euh, une question pour, pour toutes les trois, en fait, parce que dans, dans vos interventions, on a bien compris quand même que c'était euh, d'abord une volonté presque personnelle, une attirance personnelle pour, pour ce type de communication et, euh, et j'avais pu en discuter avec, euh, avec certaines d'entre vous, en fait, c'est, euh, Effectivement, en bibliothèque, parfois on a cette sensation de couteau suisse où finalement les collègues devraient, enfin, ou en tout cas ont vocation à intervenir sur des domaines qui sont quand même très variés et pour lesquels on n'est pas forcément formé. Donc je pense Virginie tout à l'heure a parlé d'humilité. Je dirais aussi ne pas avoir peur finalement de peut-être s'emparer de ces sujets-là où vous l'avez dit toutes les trois, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas et, et on n'est peut-être pas toujours dans la maîtrise de ces choses-là. Donc. Qu qu'est-ce qu que vous diriez aux personnes peut-être qui ont… Alors, je suppose qu'en plus, vous avez d'autres casquettes dans, dans vos emplois du temps, de nombreuses casquettes. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux collègues qui hésitent à se lancer et qui voilà qui auraient envie de, de, de se plonger dans, dans des réseaux sociaux ou dans des initiatives de cet ordre-là qu -ce Qu'est-ce qu qui, selon vous, favorise enfin, Quelles sont les, les choses positives qui ressortent de ces expériences-là je pense que comme Virginie l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut oser. C'est vrai que certains, quand on connaît pas du tout, ça peut faire peur. Ces outils, ces, ces nouvelles techniques, c'est quand même une nouvelle approche du, du métier quand on s'est pas lancé du tout dedans. Euh, mais c'est vrai, le, le, le point de départ, c'était vraiment l'envie de, de s'amuser avec les collections, l'envie de, de partager notre passion pour le patrimoine aussi, et aussi l'envie de faire une cohésion du territoire avec, grâce à ces documents qui font partie du territoire, même de tout le patrimoine en général, et aussi une cohésion d'équipe qui permet de de resserrer un peu euh, des liens, euh, parce qu'on on, on a des projets euh, transversaux, mais ce type de projet, c'est assez, euh, assez particulier, et je pense que ça participe à la cohésion d'éthique équipes possible. Après, euh, moi, je pense qu'au début, euh, bah, nous, on n'y connaissait rien non plus, enfin, vous un petit, un petit peu plus, mais ce qui marche aussi, je pense, c'est que la confiance, en fait, on, on l'acquiert au fur et à mesure. Ouais. On, on essaye de faire les choses et donc, vu qu'on les fait euh, en groupe, on les fait ensemble, on n'est pas tout seul. Et au fur et à mesure, la confiance, on, elle s'attrape comme ça. En fait. Alors... Effectivement, moi, je suis complètement euh, d'accord euh, avec euh, Elodie euh, et Marilyn. Euh, la meilleure façon euh, d'apprendre sur le terrain des réseaux sociaux, c'est d'expérimenter, c'est euh, de faire des erreurs. Et ces erreurs, elles ne sont que bénéfiques. C'est ce qui va nous amener à mieux connaître, euh, si vous voulez, le, notre, nos communautés, au final, nos interlocuteurs. Euh, c'est euh, aussi. Euh, une montée en expertise, puisqu'au début, comme l'expérience de Numélie aussi, hein, c'est du tâtonnement. Et puis, euh, si on va sur le terrain local, on voit que ça fonctionne mieux, ce qui a été même confirmé par, euh, par un audit euh, qui a été réalisé sur le service il y a, il y a un peu plus de deux ans. Euh, et, puis, et puis, petit à petit, euh, euh, on peut prendre aussi, par exemple, dans les formations, j'ai envie de dire, certains... Euh, Certaines prescriptions, certains conseils que l'on nous donne. Mais moi, je me souviendrai toujours de la mention on ne va pas perdre les internautes. Alors, sur Facebook, on fait des posts, publications, maxi 10 lignes, 5 à 10 lignes, pas plus. Après, on n'a plus d'attention de cerveau. On a... Et bien, au final. Euh... Je me rends compte que sur la page patrimoniale de Numéro Yo, euh, les publications avec des anecdotes historiques très détaillées et même un peu bon plus longues, ce sont celles aussi qui génèrent euh, le plus de réactions. Euh, donc euh, effectivement il y a la réalité, ensuite il y a la pratique et après il y a la communauté qu'on connaît et effectivement au-delà euh, du terrain de jeu c'est aussi euh, le partage euh, et la rencontre euh, qui, euh, qui, qui font mousser et, et qui, qui, qui trouvent en fait cette forme d'intérêt entre l'institution et, euh, et l'internaute. Et peut-être une, une, une autre question pour vous trois, parce que tout à l'heure, Virginie, tu as dit on n'a pas de communautés comme les gallicanotes qui s'emparent de nos contenus, qui les partagent sur les réseaux sociaux, etc. En revanche, ce que j'ai retenu de vos présentations à chacune, c'est la dimension locale qui est très importante, que forcément la BNF a moins, puisqu'elle a une représentation nationale. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement de. De cette volonté aussi. Alors, Elodie, tu as parlé d'ancrage territorial. Virginie, euh, voilà, de, de cette importance sur Facebook de l'histoire lyonnaise, du patrimoine lyonnais. Euh, qu est-ce que, est -ce que euh, vous diriez que dans votre ligne éditoriale, qui se construit peut-être à Clermont-Auvergne Métropole, qui est peut-être plus écrite à, à Lyon, est-ce que cette dimension locale prime sur tout autre euh, alors je ne sais pas, à Lyon, en tout cas euh, ici, je pense que ça permet aussi de développer une communauté et d'intéresser de, de, euh, ouais, les gens autour de leur patrimoine local, euh, de s'inscrire aussi. Enfin, la ligne éditoriale, oui, elle est en construction, je pense qu'on va y réfléchir pour la suite, mais... Euh, euh, je pense que de s'inscrire dans un projet aussi important que euh, la, la, clermont 2028, par exemple, ça, ça, ça peut donner des idées de ce genre de projet euh, dynamique et pour, euh, pour, euh, pour convaincre les foules que euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, <rire> euh, toutes, les, toutes les régions valent, euh, valent le coup ou que les, le, le, le patrimoine est assez riche euh, dans ces régions-là. Enfin, ouais. Euh, ben pour, pour Numelio, j'ai envie de répondre euh, oui. Le patrimoine local euh, prime en tout cas sur notre page Facebook. Et euh, là, c'est sans appel. Hein, dès qu'on sort un petit peu de, de, de, de ces frontières, on voit tout de suite euh, un, un intérêt qui est, euh, qui est en relative diminution. Euh, en revanche, sur Pinterest, par exemple, euh, là on a vraiment trouvé euh, l'équilibre pour partager euh, des collections euh, euh, à vocation euh, beaucoup plus universelle, j'ai envie de dire, qui sortent un peu de, de ce terroir euh, local euh, lyonnais, hein, même si j'avoue que aussi sur Pinterest, les tableaux qui traitent euh, de Lyon ou <rire> de Lyon Antique on font les meilleurs scores, hein, très concrètement. Euh, donc euh, oui, il y a, y a vraiment un intérêt euh, local, à ce qu'il est lié aussi à l'histoire des collections c'est peut-être aussi euh, quelque part la, la, la manne euh, que nous, euh, nous avons à disposition, en tout cas je sais qu'à Lyon l'histoire des collections lyonnaises est quand même très importante euh, au sein de, de la bibliothèque et c'est peut-être aussi ce, ce, ce qui anime et c'est ce qu'on connaît le mieux euh, souvent quand on travaille dans une institution donc peut-être aussi euh, une facilité euh, à, à valoriser euh, à se rapproprier. en tout cas pour les valoriser ce type de collection et si on en plus, ça plu au public, j'ai envie de dire, on ne va pas toujours rentrer dedans. Le rôle d'une bibliothèque, c'est aussi d'essayer de faire connaître autre chose. Mais, euh, mais voilà, on ne va pas pouvoir prêter, c'est comme en présentiel, on ne peut pas prêter euh, du Daniel Steele si euh, l'usager vous demande Virginie Despentes. Alors, il y a un moment toute proportion gardée. Euh, il faut aussi euh, proposer, mais euh, répondre euh, aux attentes d'une communauté. Un grand merci à toutes les trois. On arrive à la fin de notre rendez-vous. Merci beaucoup pour ces présentations. Et je pense que, voilà, en tout cas, comme à chaque fois, nous le disons, il ne faut pas hésiter à, à, voilà, à nous demander les, les coordonnées des, des collègues qui sont intervenus. L'idée étant d'inscrire un dialogue entre, entre collègues, d'échanger sur nos pratiques, sur voilà, nos réussites, nos échecs. On apprendra aussi tous des pratiques des uns des autres. Euh, alors, euh, bon, bah, marie lise mettons des paillettes dans le patrimoine, <rire> faisons des, des vidéos et, et allons sur les réseaux sociaux. En tout cas, euh, un, un très grand merci à vous. Le prochain rendez-vous, ce sera le 16 juin, euh, où on va parler ressourcerie, euh, recyclage des livres et, euh, et, des, et des mobiliers, euh, patrimoine ou pas patrimoine. Euh, du coup, en tout cas, un, voilà, un grand merci à tout le monde pour être présent à tous ces rendez-vous. Je rappelle qu'ils sont enregistrés et euh, qu'ils sont diffusés sur euh, la chaîne YouTube de l'agence en attendant euh, d'être euh, aussi retranscrits dans sa publication numérique. Euh, voilà. eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas un, une très très belle journée à tous et puis euh, eh ben, on se donne rendez-vous au mois de juin. Merci beaucoup. Merci. merci. Au revoir. <rire> au revoir.